Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un truc pour trouver des produits à vendre sur Amazon parce que je sais que tout le monde struggle avec ça, moi la première, et que vos produits vont beaucoup dépendre de votre succès. Euh, à mes débuts, là, je ne connaissais absolument rien, j'ai fait beaucoup d'essais horreurs, puis j'ai exploré différentes façons de faire la recherche de produits. J'ai découvert la méthode pan et je la trouve tout à fait géniale. Ça va vous permettre de euh, trouver des idées de produits si vous êtes en panne d'idées ou si vos recherches ne euh, sont pas très fructueuses. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines nouveautés et de liker cette vidéo. Alors, on y va! Alors, tout d'abord, vous allez taper dans la barre de recherche Amazon Launchpad. Voilà. Tout dépendant si vous êtes euh, si vous commencez à vendre aux États-Unis, ça va être le Launchpad.com ou Launchpad.ca pour le Canada, etc. Euh, moi, je vais. Moi, je commence toujours par euh, les États-Unis. Donc, je vais cliquer sur Launchpad.com. Ensuite, Bon, le Lunchpad, là, ça, c'est tous les nouveaux produits qui viennent de sortir. En fait, c'est les, les marques émergentes, puis euh, ils font vraiment, là, un carton avec les ventes. Puis, ça va vous donner des idées, à savoir qu'est-ce que vous pouvez vendre sur Amazon, qu'est-ce que le monde recherche beaucoup et qui se vend bien. Alors, ici, vous avez plusieurs catégories. Euh, bon, vous avez les gadgets, euh, tout ce qui est à rapport avec la maison, la cuisine, euh, avec les animaux, les jouets... Euh, le sport et l'extérieur, la nourriture et tout ce qui est euh, sur le corps. Tout ce qui se met sur le corps, comme lotion, savon, etc. On va commencer euh, par House. Vous pouvez là, vous inspirer là, à travers les, euh, les certaines catégories, mais moi j'aime beaucoup... Attends, je vais vous... Je vais vous remercier. Moi j'aime beaucoup... Moi j'aime beaucoup House, Kitchen, Pet Supplies, Toys. Euh, food bon mais ben, il faut avoir euh, plusieurs réglementations là, pour euh, pour vendre la nourriture sur Amazon sports, sports and outdoor je trouve qu'il y, y a beaucoup c'est beaucoup de marques là comme du Nike du, uh, Reebok euh, etc body bon ben encore là il faut plusieurs certifications quand on passe aux douanes les certificats FDA Um, c'est un petit peu plus restreint là, pour rentrer dans cette catégorie-là. Donc je vais pour commencer là, aller avec House, Kitchen, Pet Supplies and Toys. Si vous voulez Sports and Games, uh, pas sports, euh, sports and Outdoors, c'est vraiment à vous. Il y a il y a beaucoup trop de, de trucs électroniques, puis ça aussi c'est difficile à rentrer euh, quand on veut vendre l'électronique, il euh, faut avoir des réglementations au niveau des batteries. Euh, pff, moi je m'éloigne de tout ça. Mais c'est encore selon vous. Donc, on va aller avec House. Puis là, euh, vous allez commencer à faire des recherches dans les différentes catégories qu'il y a ici. Par exemple, il y a la catégorie des best-sellers. Qu'est-ce qui se vend actuellement beaucoup sur la plateforme Amazon et qui, euh, qui est émergent, qui vient de sortir sur la plateforme. Ensuite, c'est Most Wished For, c'est toutes les personnes qui ont mis ces produits-là dans, dans leur euh, liste de souhaits qui veulent acheter éventuellement. Ensuite, Most Gift, ça, c'est tous les produits qui sont le plus souvent achetés là, par rapport à, aux occasions spéciales, des fêtes, euh, des anniversaires, euh, comme là, c'est la fête des mères bientôt. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui ont rapport avec la fête des mères. Le but, là, c'est d'aller de, de vous donner des, euh, des idées. Bon, mais là-dedans, là, là c'est sûr que vous avez beaucoup de choses qui sont qui ont un trademark ou qui ont peut-être un brevet. Mais l'idée reste là, c'est de, de vous donner des idées à savoir qu'est-ce que je pourrais faire, quel produit que je pourrais trouver que je pourrais faire un private label avec. Ça, là, je trouve ça tellement cool. Ça, c'est... Euh, je vais juste aller vous montrer ça. C'est tellement bien pensé, là. C'est comme un... Avez-vous... Avez-vous nourri le chien aujourd'hui à ah, MPM, à MPM, ça c'est tellement bon. Ça, regardez, ça se vend là, comme des petits pains chauds, c'est incroyable. Il faut avoir pensé à ça. Euh, on va retourner. Ensuite, bon, ben, c'est ça. Là, ici, il y a une petite flèche là. Vous pouvez aller voir, là, il y a d'autres produits qui vont suivre. Euh, donc, regardez. Vraiment, là, c'est vraiment pour vous donner des idées. Là, vous pouvez partir euh, votre Jungle Scout, Elium 10, Peu importe. Moi, je vais partir mon Elium Ten. Je les aime bien gros beaucoup leur, euh, leur chrome extension donc vous partez votre chrome extension on va aller voir qu'est ce qui se vend bien puis là c'est ça là, comme c'est comme les autres techniques de recherche là, vous regardez c'est quoi les revenus qu'est ce qui c'est quel produit qui fait beaucoup de ventes et qui a pas beaucoup de review regardez comme si comme le truc là avez-vous did you feed de dog », si vous euh, tripez au bout sur l'idée et puis que vous tapez là ensuite dans la recherche google euh, savoir s'il y a d'autres compétiteurs qui vendent le même produit puis que vous découvrez que, bon, il y a juste un compétiteur qui, euh, il y a juste un vendeur. Qui vend ce produit-là, mais elle fait des recherches, essayez de contacter des fournisseurs pour savoir si vous pouvez pas même améliorer ce produit-là, parce que tout est aussi une question d'amélioration du produit. Allez regarder les reviews, c'est qui qui a mis des mauvais reviews et pourquoi. Est-ce que c'est parce que bon, mais les petites, les petites touches là qu'on qu pousse vers le verre, est-ce qu'ils tombent, est-ce que c'est cassable, est-ce que les les lettres qui s'effacent avec le temps, peu importe. Il faut toujours essayer de trouver quelque chose de plus, pour une plus-value. Pourquoi que le client va vouloir acheter votre produit et faire en sorte que vous allez garder aussi ces clients-là? Um, un des produits -là que j'aime beaucoup um, de faire en private label, c'est des produits qui sont toujours ne um, restent pas avec le temps. Des produits que le client va devoir toujours acheter continuellement continuellement, mois, mois après mois. Comme mettons, il va prendre il va acheter un paquet, un de mes paquets que j'ai à vendre, non, mais dans six mois, il va falloir qu'il en rachète d'autres, etc. Comme ça, ça fait des clients satisfaits et des clients qui vont revenir euh, me voir moi comme, euh, pour acheter leurs produits. Donc, euh, un des un autre catégorie aussi que j'aime beaucoup, c'est le « Most gifted euh, ». Donc là, on est dans la catégorie « House », dans la sous-catégorie « House ». Mon Donc, pour celle-ci, bon mais ben, pour celle c'est juste euh, ces idées-là que vous avez. Bon, mais ben, vous avez un notebook. Euh, des notebooks, ça c'est quoi ça? Healthy, delicious, Human Grain. OK, ça c'est des petites euh, croquettes pour les chiens. Ça, c'est. Oh, ok, ça, c'est de la colle. Euh, bon, c'est pas super, hein, comme, euh, comme produit. On va aller voir une autre catégorie, on va reculer. On va aller dans la Kitchen cette fois-ci. On va partir le Liam ten, 10, ça va nous donner une bonne idée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça, ici? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Euh, tabac, ce produit-là fait 262 628$. C'est incroyable! Oh my god, ça trouver. J'aimerais savoir un produit comme ça. Ça, c'est un sac de silicone sandwich bag réutilisable, euh, lui, c'est incroyable, il fait 926 544 de revenus, puis il y a 1600 quand même, hein? c'est pas beaucoup, c'est beaucoup oui, mais pour un produit qui fait autant de revenus comme ça, je trouve que c'est pas beaucoup. Ça c'est, ok, ça c'est euh, okay, une machine à sous vide qui fonctionne avec euh, avec le cellulaire. Amusez-vous comme ça. Le but, c'est vraiment là, de, de vous donner des idées. Puis, euh, de vous donner de la motivation. Parce qu'un produit, moi, là, quand je regarde des revenus comme ça, là, il fait quasiment 1 million. Puis, c'est par mois. Là. Ça, c'est un des revenus estimés depuis les 30 derniers jours. Puis, ici, qu'est-ce que vous pouvez voir aussi, qu'est-ce que j'adore de le Com Extension de Newhamton, c'est que, ici, vous avez... Le graphique des ventes. Comme si, là, vous pouvez voir, comme lui, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes au début, probablement, qui a fait son lancement de produit. Puis là, ben là, il a fait des giveaways. En ce quand il a arrêté les giveaways, mais là, ça, ça l'a droppé un petit peu. Mais là, vous voyez qu'il y a toujours eu une constante. Si vous voyez, que ça, ça fait tout le temps up and down, up and down, up and down. Ça, c'est correct. Mais si vous voyez, là, qu'il y a une grande courbe, là, comme, je vais vous quelque chose, comme ça. Comme, regardez-lui, là. Probablement là, ici aussi, il a fait son lancement de produit. C'est très petit. Il a fait son lancement de produit. Plus le stock a arrêté de faire, c'est qu'il Mais là, ça a descendu. Puis le pâtéquin en refait d'autres aussi pour remonter dans le ranking. fait, que ça fait une grande, une grande courbe. Mais regardez comme ici là, c'est plop, plop, plop, plop, plop, plop, le money pouf, ça monte. Alors on ferme ça ici. Puis regardez, il y a des pages, et des pages de nouveaux produits qui viennent de sortir puis qui font un carton en vente. Euh, regardez, vous avez jusqu'à 9 pages. Ça, c'est juste pour la catégorie Kitchen. On va juste regarder encore pour Toys and Games. Euh, on va mettre Toys. Alors, pour Toys and Games, encore là, vous avez une tonne d'idées. Vous avez une tonne de choix. Bon, vous pouvez aller avec la catégorie Best Seller, la catégorie Most Wish For, la Hot New Release. Most Gifted, faites attention pour la catégorie Most Gifted parce que des fois, c'est des produits qui vont seulement se donner pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour Pâques. Donc, essayez là, le moins possible d'aller avec des produits qui vont juste se vendre pendant une certaine période de temps et qu'ensuite, vous allez plus faire de vente comme des, des choses qui ont rapport avec Pâques, par exemple. Alors euh, voilà, c'est vraiment le tour pour euh, la technique de lunchpad. J'espère que vous avez aimé. Moi, c'est une technique que j'aime beaucoup. Ça me donne euh, ça me donne des idées. Puis ça me garde aussi à l'affût de quest ce qui est populaire là, sur Amazon en ce moment. Donc, amusez-vous. Le but là, c'est de quand même s'amuser, même si des fois c'est pas facile. Je le sais, je suis passée par là. Puis euh, lâchez pas. Vous allez là, tomber sur votre produit, j'en suis certaine, prochainement. Donc, euh, puis si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les en dessous de la vidéo et on se voit à la prochaine. Ciao tout le monde!